Anne-Monique Bodilis, ingénieur agronome chez Arvalis Institut du Végétal. Bon, j'ai toujours bien aimé la nature, le jardinage, la biologie. Et puis à peu près en fin de collège, je me suis dit bah, je veux travailler dans le domaine des productions végétales. Bon, je ne savais pas quel métier je voulais faire, mais je savais que j'allais travailler dans ce domaine-là. Donc fait, après un bac scientifique, j'ai fait une classe préparatoire, maths bio. Et puis ça m'a permis d'intégrer une école d'ingénieurs agronomes. Être ingénieur régional cher Valice, ça consiste à, le plus simplement possible, c'est dire qu'on représente l'Institut dans la région dans laquelle on se trouve. Donc représenter l'Institut, c'est déjà être à l'écoute, à l'écoute des agriculteurs, des techniciens du monde agricole, et puis ensuite diffuser des, des connaissances, des informations, des méthodes, élaborées par l'Institut, mais justement pour répondre à ces attentes-là. Donc c'est pour ça que l'écoute est très importante. Alors la recherche, elle intervient en amont de, de, des activités de diffusion, on a en charge, donc en responsabilité, la conduite d'un programme d'essais au champ. Pour ça, on anime une petite équipe, trois techniciens, une secrétaire qui conduisent les essais, les techniciens qui conduisent les essais. On a aussi la responsabilité de l'ensemble de l'activité de l'Institut dans la région. Ça veut dire veiller à l'adéquation entre les moyens humains et financiers et puis le programme qu'on s'est fixé. Donc, il y a des éléments de gestion, de budget par exemple. C'est aussi participer à des réunions organisées par d'autres entreprises dans lesquelles on nous demande d'intervenir. C'est aussi la formation pour adultes auprès d'agriculteurs ou de techniciens. C'est aussi l'expertise. Donc là, on répond à une question précise posée par une entreprise et on fait du sur mesure. Ça peut être bah dites-moi quelle est la pression en nitrate dans un bassin versant. Donc à chaque fois, selon les interlocuteurs, on a. Euh, des démarches de travail différentes, des outils différents qui, qui peuvent rendre service et répondre aux questions posées. Et puis je dirais pour terminer, euh, travailler en réseau avec les autres ingénieurs de l'Institut, parce qu'on n'est pas tout seul dans son coin, mais aussi euh, des, des collègues des autres entreprises, chambres d'agriculture, coopératives, négociations agricoles. Alors pour faire ce métier, les compétences importantes sont d'abord l'organisation, aller à l'essentiel, bien s'organiser, L'esprit de synthèse, pour être capable de sortir l'information importante. Et puis, derrière associé à ça, il y a bien sûr la qualité d'expression écrite et orale. Ensuite, faire preuve de réactivité et d'adaptabilité, parce qu'il peut toujours y avoir des imprévus. Également, le sens du relationnel, c'est important, parce qu'on rencontre beaucoup de personnes. Donc il faut savoir faire preuve de diplomatie, puis parfois être preuve de fermeté. Et pour terminer, bien sûr, un bon bagage scientifique et technique, mais là, qui s'acquiert par l'expérience en exerçant ce métier. C'est un métier qui me plaît parce que le fait de connaître les dernières innovations techniques, d'avoir ce relationnel, le côté diffusion et de rencontrer des agriculteurs, des techniciens, euh, d'être euh, en situation de responsabilité aussi, hein, puisque on est un petit peu euh, le garant de l'Institut dans notre région. Donc euh, on nous donne des responsabilités et c'est vraiment un, un travail euh, très épanouissant euh, d'ouverture et qui permet d'allier euh, la technique avec le relationnel. On va aller voir ça plus près. Exactement. Alors là, il n'y a pas une énorme différence entre les variétés. Euh, Bien, dernière chose, on nous faudrait 10 plaquettes. Bonjour, monsieur. Voilà, des bon, on fait le tour des oui. agendas pour la semaine. Bon ben bonne journée à tous. Merci. On prend plus de sacs nécessaires. <rire>